Ah, C'est bien comme ça là Qu'est-ce que tu là comme ça Il n'y a, a rien qui va Les poses elles sont dégueulasses La lumière elle est dégueulasse L'angle il est dégueulasse Et tu crois qu'on va vendre des programmes Là, là la seule chose que tu vas vendre C'est un only fan pour des hommes Qui veulent voir ton cul hein. <musique> Et salut les guerriers Bienvenue sur Fitness Fusion Nouvelle vidéo du dimanche les gars, où on va apprendre à faire du posing tel des bodybuilders Non, tel des mecs de la musculation, pas des bodybuilders C'est un, un truc de bodybuilder Non, c'est un truc de mec qui aime bien se mettre en avant Vous le savez, pas du tout mon truc de faire des poses de body mousse c'est un peu plus l'habitude de poser Je regarde pas mal le bodybuilding et tout, donc ouais, j'aime bien Là, aujourd'hui, il va m'apprendre à poser Parce que moi, vous savez, c'est n'importe quoi, regardez C'est Catastro la catastrophe Lève ta tête Si tu mets de l'ombre sur ton physique, ça rend pas bien Voilà, donc c'est dégueulasse. Et euh, par contre, puis lui s'est posé, ça donne ça. Non, là c'est bon, je doute de toi. Là, entraînez-vous jusqu'à ce de vous, c'est fini, cest Il est chargé, point. Puis il va me donner. Va là tu dis okay. bah voilà, je vais lui donner des chips parce que moi c'est mon truc, et on se retrouve à fitness park. Comment tu pues de la gueule avec les crevettes, j'avais oublié. Eh, hey, ne le mets pas, ne le mets pas, je vais me taper des crevettes. Bon, mets-le, mets-le. Iron Me, <rire> moins 20%. Donc voilà, on se retrouve à Fitness Park, je vais aller lui donner des tips, c'est lui apprendre à se débrouiller un peu mieux à poser. Et je vais aller lui donner des bain de bouche aussi. Je me mets tout nu, tout nu Mets-toi bien sous la lumière, tu restes torse nu. Non, mais je me mets tout nu. Non, tout tout tu restes comme ça. Abuse pas. Ouais, mais les jambes, on les monte pas Abuse pas, commence pas à te mettre tout nu tout nu, on va se faire sortir oh, de la Après, salle. on ne fait pas les jambes, on ne les non, jamais. on n'en a pas besoin, il fallait te mettre en short. En caleçon, ça va faire très bizarre. Non, j'ai un slip. T'as des bons pecs, t'as des bonnes épaules, t'as des bons bras. Donc on va chercher des poses qui vont mettre ça en avant. Donc là moi je vais t'apprendre des poses que tout le monde est censé savoir faire. Si tu t'intéresses un minimum au bodybuilding, t'es censé savoir poser. Okay. Toi comme t'es un mec, tu t'es entraîné juste pour kiffer trois ou en fait, un fois. Tu t'es pas un bodybuilder de base. T'es devenu un bodybuilder et tu es sur les réseaux. J'ai ouais, ouais, obligé, obligé okay. d'apprendre à poser. Est-ce que toi t'as des poses déjà qui te font kiffer Quand tu vois des mecs les faire, elles te font kiffer un peu euh, À un moment donné quand je mets ces jambes ici comme ça, genre, je suis. Ah la pose de Saiyan. La pose de saiyan, voilà. c'est que tu l'aimes bien. Comme j'aime pas les postes de body, parce que ça fait vraiment bodybuilder, et je me sens pas bodybuilder, je fais un truc dans ce genre-là. Hop, ou je serre comme ça. C'est une bonne pose en soi. Mais le problème, c'est qu'avec ma tête, je mets du l'ombre aussi sur, euh, sur le corps. Et ça, c'est pas une bonne chose, tu m'avais dit. Mais tu vois, là, je me sens bien. T'es bien, t'es bien. Ça fait genre, à tout moment... <rire> On va servir faire sortir oui, oui, On, oui, va, oui, de on oui, park. va se faire sortir. D'ailleurs, merci on à sortir. Aras et Emad nous accueillir pour faire toutes les vidéos là en ce moment. Mets-toi bien sous la lumière. Ok. Euh, donc là, je vais t'apprendre à poser du dos parce que toi, en soi, à part faire ça avec ton dos, faire ça, tu sais pas poser du dos. Le but c'est pas de resserrer les dorsaux pour qu'on voit les moules et tout. C'est ouais. d'élargir le dos maximum pour ressembler à un cerf volant. Le but c'est d'être le plus en V possible en musculation. Je me souviens. La V tape. Tu contractes pas trop tes trapèzes. Avec ta main celle-là pour que tu épaule pas elle... l'assu. Il faut que tu montes le maximum. Voilà. Hein ouais, ça, ai pas... Et là, fais comme ça. <rire> voilà. Mais voilà, bon, c'était dé dégueulasse. dégueulasse. Vous avez vu les gars Maintenant, c'est simple. Fais-moi voir comment tu le fais, toi, ah ouais, déjà. Ça. Tu le serres derrière. Tu fais comme si tu faisais un tirage. Là, tu fais comme si tu faisais un tirage comme ça. Et, et ensuite tu viens ouvrir Ok et au niveau des jambes, tes jambes tendues ou jambes un peu fléchées Quadriceps vers l'extérieur, toi c'est arqué donc elles sont de base vers l'extérieur Tu viens... C'est ça Tu viens serrer tes quadriceps comme ça, les fesses Et tu viens gonfler en hein. fait Ah faut serrer aussi les fesses d'accord T'as pas de fesses hein Vraiment ah. ton cul est rentré Je jambes... timide regarde Jambes et pas de cul, ok on est, on on est là, bien, on est bien, on est <rire> Tire vers l'arrière, tire, tire, tire, tire Non, là tu montes en double biceps Tu montes pas tes bras comme ça Genre là tu viens serrer mes doigts, vas-y, serre, serre, serre, serre, serre et là t'écartes comme pour laisser de la place à mes doigts. Voilà, tu ressors tes dorsaux, tu ressors tes dorsaux, essaie de tendre un peu plus tes bras vers l'avant, comme ça, là es comme ça resserré. Okay. Vas-y, ouvre, ouvre, ouvre, ouvre, ouvre, là c'est pas mal hein. là ça fait un joli V tu vois, là on voit que ça commence à faire un beau V. C'est pas mal du tout. En fait, comme les juges, eux, ils sont vers le bas, normalement, tu fais pas ça vers le bas comme ça, tu dois te pencher un peu vers l'arrière. Et ils ont une vie en contre-plongée sur toi. Ça veut dire que si tu es penché en avant, bah, ils vont rien voir en fait, ils vont voir au-dessus de toi. C'est pour ça que les body, quand ils sont sur scène, tu vois, ils sont pas comme ça, ils sont comme ça en arrière. Ah, pour montrer aux juges derrière. Vas-y, tu serres et tu ouvres, comme ça, on voit la différence. Ouvre, ouvre, ouvre, ouvre. Tu conduis une moto, frère. <rire> Je sais pas. En fait, tu fais ça, bien, t'ouvres bien, mais tes bras, je sais pas ce que tu fais, tu les mets comme ça, comme ça, comme et ça. Et toi, tu les mets où Dans les avant-bras, ils pendouillent un peu, tu vois. C'est vraiment le qui fait tout. Tu vois et là, ça bouge, j'en ai pas besoin, en fait, tu vois. J'ai l'impression, là, il ressemble à un cintre. Donc là, je le prends. <rire> et là, je, je l'accroche. <rire> Vas-y. Tu serres, là, on voit bien l'esprit et boum, tu ouvres. C'est pas mal, là, c'est pas mal. Là, c'est pas, pas, pas mal, du après, je Là, bien. Bien, non, on dirait que tu vas faire de la moto. <rire> la moto. Moi, c'est ce que j'aime pas sur cette pose, c'est quand les bras sont comme ça, on dirait que tu fais de la moto. Quand c'est comme ça, ça fait plus joli, je trouve. Mais tu n'auras pas le même dessin du dos. Ok. Euh, figure suivante, bien, ça va, elle est pas mal. Uh, déjà, c'est quel côté où tu as les meilleurs abdos Droite. Droite, donc tu vas te mettre dans le même sens que moi. Toi, tu vas te mettre comme ça. Tu vas te mettre à gauche, je vais te mettre un peu plus à droite, parce ouais. ça, il n'y a pas d'embrouchage. <rire> tes pieds ne doivent pas être comme ça. Tu te mets deux profils, et c'est que ton corps qui va venir tourner. Tu vas venir faire un quart de tour, tu vas étirer en fait ta ligne abdominale. Est-ce que juste je l'étire, donc je tire vers le haut, et je la contracte Non, non. Juste, juste tu l'étires, et tu sers. Okay. Tu te grandis pour affiner comme ça, même si tu as un, un résidu de ventre. Le fait que tu t'étires, ça va venir l'étirer, et on ne le voit plus. Okay. Et ça va rendre tes abdos beaucoup plus secs de faire ça. Voilà, quart de tour, serre les abdos, sans trop te pencher, tu les serres juste. Le bras il est chic. Dans hein. voilà, la pose, ça rend pas mal. Hein. Franchement, ça rend pas mal On essaye de prendre un petit peu plus. Vraiment, venir chercher sur le côté comme ça. C'est le bras là, je ne sais pas comment faire. Le bras là, tu en fait tu laisses prendre la comme ça. Ok. Et tu viens as serrer. le Les abdos tu les serres. Voilà, là ça va bien. Ça, fait, ça donne une grosse faille pour tout son en fait. Ça vient t'affiner fort ici et ça fait fort bombé je trouve. Je ressemble à rien non. et je respire Franchement, plus. Franchement là c'est de la frappe, je ne pas Ça c'est une des pauses oh. que je préfère qu'il fasse. Les gars est-ce que vous voyez un gars marcher comme ça dans la rue Bah non mais gros <rire> C'est pour ça que j'aime pas, pas le body pose. en fait. Je trouve ça bizarre de, de devoir se mettre comme ça. C'est une bonne pour pose. Pour se montrer. Mais après je comprends, une il une a... bonne pause. Le but c'est de faire ressortir un maximum ses muscles. Oh, c'est se mettre en avant. Et là c'est se mettre en avant voilà. Maintenant refais la même remets dans la même position, vas-y. Tu te étires de côté, tu viens te grandir, tu mets ta main ici au-dessus et tu viens serrer les abdos, l'autre main. Comme si tu venais les contracter sur un exercice. Et tu viens serrer les abdos pour faire sortir les obliques et les abdos. Serre devant, serre, serre, serre, serre, serre, serre. Serre les abdos. Ah, J'ai mal. Là. Ah, c'est pas encore ça. Ah, mais là, je ressemble à rien. J'ai une main derrière, on dirait je vais faire l'acteur porno. C'est pas une pose qui est faite pour toi. Il te manque des abdos en bas en fait. Mais t'as pas les abdos du bas en fait. Si tu veux on peut essayer je te... Je mets des bouchons. Mais très <rire> quand tu te la mais bon. Moi j'avais l'habitude de faire ça, tu Donc là je tourne, ouais, et je mets mon triceps comme ça, et là ça me permet de mieux serrer mes abdos. Mais je sais pas si elle existe... T'as pas un bon triceps pour faire cette pause. Ok, on passe au double biceps. Je commence à comprendre des choses et vous aussi, à mon avis, c'est que le but c'est de cacher ses points faibles, ouais. ses défauts et de mettre en avant ses qualités, ses points forts. C'est point fort. comme il n'y a pas longtemps, on a mis sur YouTube, ils l'ont vu dans l'onglet communauté une pose de moi et il bras, moi je suis comme ça, il bras, il est comme ça. Tout le monde a dit qu'il a un plus gros que moi, pourquoi Parce qu'il a un gros triceps. Là, voilà. Et c'est terminé. Et en plus, Pimous il y a un segment court, il y a un petit bras et il bras, ouais. il y a des longs bras. À ce moment-là, toi tu avais plié ton bras donc ça a C'est encore, encore plus. plus alors que lui il avait son long ça. bras. Plus il a un très gros point fort triceps, ça m'excite un peu. Hein hein euh, on disait Fais-moi voir déjà comment tu fais ton double biceps. Je... Montre-moi ta technique. Non ben bah non, la zémélisation, du feed game. on y va. <rire> vas-y, montre-moi comme si j'allais te prendre en photo, tu dois te mettre en avant pour une photo. Voilà, il va être le plus massif possible, il se rapproche. Là ça rend bien comparé à d'habitude. tu la caméra de <rire> profil ou Ça rend bien d'habitude Franchement il a un bon physique non Franchement en ce moment il a un bon physique Arrête arrête <rire> En ce moment il a un très bon physique Bon voilà les gars pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris à faire euh, quelques petites postes, que vous aurez quelques petits tips de Pimous. C'est plus ceux qui vont apprendre à mon avis que nous on leur apprendre. Hein. Ouais d'ailleurs on va préciser, on n'est pas des spécialistes. Non pas du tout. Vous le savez, le dimanche c'est des vidéos fun, on prend des concepts, tout ça. On n'est pas experts là-dedans, nous on vous partage juste notre apprentissage. Donc là vous voyez on va essayer de d'apprendre un peu à taper des pauses. C'est qu'on cool, s'amuse avez... en fait, c'était sympa. Voilà, vous avez passé un bon moment. Donc quand ils passent un bon moment, qu'est-ce qu'on fait On like, on s'abonne et en plus ils ouais, nous ont vu tout nu, ils aiment bien nous voir tout. Oubliez pas aussi tous les codes importants de réduction qui vont nous aider, nous, à développer la chaîne. On, on est passé à trois vidéos semaines, les gars, c'est pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en les utilisant. Moins 25% chez Iron 1000. 20% chez QNT. Le Discord aussi, si vous voulez rejoindre la communauté, les gars, ça active. Euh, bientôt les 1000 là-bas. Euh... Ah, c'est déjà... déjà fini. Comment ça, c'est déjà fini est... Il est fou C'était une fusion, force et fun Et je dois faire ressortir quoi là Les pectoraux Les pectoraux, tes bras, tes épaules, tout. tu dois contracter toute ta partie scapulaire. Et c'est compact, compact, Voilà. Ah, moi, elle me termine celle-là Elle me termine Serre, serre, serre, serre, et tu remontes en position normale. Voilà. Et là, par contre, tu dois pas serrer vers l'arrière, tu dois. Faire, pareil, faire ressortir tes dorsaux pour les rendre larges, en fait. Pas trop. Ah, t'es dans la même merde que moi, en fait. Niveau <rire> dorsaux, t'es dans la même merde que moi. <rire>